Good morning allez, idénésusrah aujourd'hui. Alelonishma t'avra mon dechaï ben nisrah vifani idvorah battester. Si vous souhaitez vous aussi des lunes prochaines, je suis de compléter les 5 minutes éternelles. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de débuter notre 35e maserhet. Ces mes calculs sont bons, ça fait 35 déjà, mon cher. Deuxième maserhet du Sever nachim, maserhet ktouvot. Très brièvement, de quoi parle maserhet ktouvot La ktouba, c'est ce qu'on écrit quand on est sous la choupa, on s'engage, il y a des engagements de l'homme envers la femme, de la femme envers l'homme des engagements pendant qu'ils sont mariés, des engagements en cas où divorce, au cas où l'un d'eux, où, où le mari décède, qu'il faudra laisser une part à sa femme, une part à ses enfants. D'accord, tout est écrit dans la bas, et c'est ce qu'on va découvrir longuement dans Maseret Ktubot, Bezat HaShem, toutes sortes de situations et d'engagements. De, Il y a, euh, à part ça maintenant, pour notre premier chapitre, ce qu'on va parler spécifiquement, ça va être la Ta'anat Betulim, vous savez qu'à l'époque, lorsqu'on fiançait une femme, on lui donnait les kidouchines. Aujourd'hui, à notre époque, on fiance une femme. Ouais, un jeune homme, il va se le fiancer avec une femme, il va se marier avec elle six mois après. Durant toute cette période de fiançailles, vrai, concrètement, il n'y a rien qui les engage à rester ensemble. Ouais, ils peuvent casser du jour au lendemain et puis c'est fini. Même si chez les, chez les Ashkenazes, en général, ils font des Tenaïm avec beaucoup plus d'engagement, c'est beaucoup plus sérieux et engageant, mais malgré tout, c'est pas comme à l'époque. À l'époque, lorsqu'ils faisaient les. Et euh, attends je la Aujourd'hui, donc on se fiance, on fait la fête, on danse, on s'engage, mais il n'y a rien de, vrai, de réellement engagement. Le jour où on veut casser, on se sépare, puis il n'y a rien de grave. Et ensuite, une fois qu'on s'est fiancé, on se retrouve sous la chupa, le jour du mariage, et on va d'abord faire les kiddushin, on va donner la tabate pour acquérir la femme. Et après les kiddushin, on va faire ce qu'on appelle la khoupa. Ça c'est très vaste. Qu'est-ce que c'est la choupa C'est le fait de s'isoler avec la femme, le fait de l'amener chez lui à la maison. Il y en a qui font le chederichoud le jour du mariage. D'accord Ça, donc, on a deux étapes quand on se marie. Il y a l'étape côté acquisition de la femme et le côté on commence à s'unir avec la femme. Kidushin et Nisuin. Ok À l'époque de la Mishnah et de l'Agma, on faisait des, les Kidushin au moment du fiançailles Et après, on donnait la batte, on disait arrête mes coups de Ce qui signifiait que cette femme-là, elle avait maintenant un statut de femme. Mariée dans la mesure où, si jamais elle a d'abord pour, pour la pour se séparer, une, ça ne suffit pas de casser avec elle, il faudra lui donner un guet parce qu'elle est mariée. Si Chaz-e-Shalom a un écart pendant cette période, et eh ben c'est une femme mariée qui a commis un adultère, chayav Mita, elle est le Mita, d'accord. C'est l'élément de base d'abord pour comprendre notre Mishnah que et notre chapitre spécifiquement, même plutôt, c'est le principe de la tana de Bitoulim. Étant donné qu'on se retrouvait maintenant avec une femme qui était. Euh, qu'on avait mariée. Qu'on a, qu a donné les à un moment. Et qu'après, on se marie beaucoup plus tard avec elle. Alors, dans notre chapitre, maintenant, on va s'intéresser à savoir. Le mari, le jeune fiancé, le jeune marié se lève le lendemain matin. Et il se plaint qu'il a trouvé que cette femme n'était pas vierge. De plusieurs manières. Soit parce qu'il n'a pas vu du sang. Parce qu'une femme qui est vierge, elle a du sang. Et même lorsqu'elle vieillit, entre parenthèses, il y a même une bracha spéciale, c'est une mahlouquette, est-ce qu'il faut la dire ou il ne faut pas la dire, le jour où on se marie et qu'on retrouve, on ne pas près, sur le, sur le drap, euh, on retrouve des, des traces, des taches de sang, il y a plus, en général, il n'y a plus beaucoup de, de sang à notre époque, je vous expliquerai pourquoi ensuite, mais euh, concrètement, il y a même une bracha que les guéronymes disait de dire, on l'a dit sans bracha, sans dire le chameau de, de le fait de se retrouver. Maintenant, si jamais le matin il se lève, il dit qu'il n'a pas trouvé cette femme, il n'a pas trouvé qu'elle était Bétoula. Parce qu'il n'a pas vu de sang, ou parce qu'il a senti qu'elle était un peu trop à l'aise, comme si qu'elle était assez habituée. Et euh, il, a trouvé, il a trouvé la porte ouverte, Pétard pétarpatoire, c'est comme ça que la gamme appelle ça de manière polie. Alors dans ce cas-là, il doit vite, vite, vite courir au Beth Din pour dire qu'il a vu un problème chez sa femme. De manière à ce que le Beth Din va demander éclaircissement. Et comme ça, il va y avoir des témoins qui vont venir, et éventuellement des témoins qui vont me raconter qu ce qui s'est passé. D'accord Ça va être tout le sujet de notre premier chapitre. On va parler autour de ça. Qu'est-ce qu'elle prétend Qu'est-ce qu qu que lui rétorque Mais tout d'abord, avant de commencer ça, l'introduction à ça, ça va être justement que « Bétoula nisset la yom réveille. » Une fille vierge, c'est-à-dire une jeune fille, qui donc, se marie le quatrième jour, le mercredi. « Ve'almana le yom hamiche. » Et celle qui n'est pas vierge, en l'occurrence, celle qui est veuve ou divorcée, qui a déjà été mariée, eh bien, il faut la marier le cinquième jour, c'est-à-dire le jeudi. Soit, la Michal commence à me dire, sache que une femme, jeune, jeune fille qui va se marier pour la première fois, il faut la marier le mercredi. Tandis qu'une femme qui a été divorcée, ou, je dire, le, Michale, le dit une veuve, il faudra la marier le cinquième jour. Le jeudi. Pour quelle raison La gma nous explique. Euh, la Michal nous explique. Parce que le Bet-Din est installé deux jours par, dans la semaine, dans les, dans les villes, dans les grandes villes, le lundi et le jeudi. Et de ce fait, De manière à ce qu'il a une ta'anat bitulim, il prétend quelque chose en rapport avec la virginité de la femme, qu'elle n'était pas vraiment. Alors, dans ce cas-là, il ah, a le qui peut tout de suite devenir un Bédine. En deux mots, je vous explique ça très rapidement. Le principe est simple. D'abord, le principe de base, après on explique un petit peu mieux. C'est que, il y a. Donc, comme on a dit, il se marie avec la femme, et puis il se rend compte qu'il y avait un problème. Il se lève le matin, vous imaginez qu'il est très en colère. D'accord Que ce cette histoire, on... qui commence à lui créer dessus, et du coup, il est à chaud. Là, c'est le moment de lui donner la possibilité de partir très vite au Bet-Din. pour se plaindre. Pourquoi parce qu'on n'a pas d'intérêt à étouffer l'histoire. Parce que si, Shalom, cette femme-là, elle a eu un écart pendant ces quelques mois, ou années, ou ce qu'ils attendaient de se marier, et qu'on réussit à le prouver, que c'est pendant cette période qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un. Et eh bien, il faut vite, vite, vite se dépêcher de le savoir, parce que, parce que sinon, la femme elle est interdite à se marier. Une femme qui a eu un adultère, elle peut rester permis avec son mari. Pire que ça, Khazbé Shalom, une cohen est une femme de Cohen, qui a même été violée. D'accord Pendant qu'elle était mariée. Eh ben, elle ne peut plus rester mariée avec son mari, la pauvre. D'accord Parce qu'elle a eu un rapport avec un, quelqu'un qui l'a rendu, maintenant, Zona. ce qu'on a, a, a, a déjà appris dans Yéva Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien à faire. Donc du coup, on a un intérêt maintenant à, ce que, à, ce que, à donner la possibilité à ce que, à chaud, qu'elle a vite au badine. Parce que s'il si si pouvait se marier le mardi, mais que le Béthin, il est installé que le jeudi, par exemple, donc il va y avoir un jour journée qui va passer. Peut-être que finalement il va se calmer, on va venir lui parler, on va l'amadouer. Et du coup il ne va plus partir. Et nous on n'a pas d'intérêt à étouffer l'histoire, on a intérêt justement à diffuser l'histoire le plus vite possible pour qu'on puisse mettre au clair, comprendre ce qui s'est passé et analyser. Et avoir des témoignages qui vont nous raconter, ça peut-être quelqu'un qui sait. D'accord Ça c'est le principe de base de la Mishnah donc, qui nous a appris le, la nécessité donc, de se marier le mercredi pour que le lendemain matin, le jeudi, il puisse... Euh, il puisse se marier maintenant. Quelques petites précisions maintenant, d'abord, deux précisions. Une précision pour la femme vierge, question de base en fait, c'est que bon, je me dit que le bedine il s'assoit le lundi et le jeudi matin. Et à cause de ça il faut se marier le mercredi, on n'aurait plus se marier le dimanche aussi. Pourquoi tu ne parles pas de, de me marier le dimanche aussi Dis on se marie le dimanche comme ça s'il y a un problème le lendemain matin, le lundi matin on, on court vite au bedine. Elle la réponse elle quand les terres femmes enfin, Même aussi ont instauré autre chose. Et comme ça on va arriver aussi à l'almana pour mieux expliquer l'almana, parce que normalement, pour l'almana on n'a rien expliqué. C'est que Chakrami ont instauré aussi qu'on euh, qu ne, qu ne se marie pas trop près du Shabbat, comme ça, ça laisse du temps pour pouvoir préparer le repas. À l'époque, vous imaginez bien, il n'y avait pas de frigidaire, il y avait, on ne pouvait pas s'y prendre longtemps à l'avance pour faire de la viande, pour faire des, des plats un peu raffinés, très facilement dans les pays chauds, ça pouvait tourner. Donc du coup, il fallait laisser trois bons jours pour s'organiser et euh, pour organiser bien le mari pour bien organiser le mariage, de... m'a instauré qu'on ait au moins trois jours pour préparer le mariage. Donc de ce fait, dimanche c'est pas possible, on a dit alors viens, on va on va reporter ça au jeudi. Maintenant, Rami m'a instauré aussi qu'on ne se marie pas le mercredi soir, parce que le mercredi soir, il faut bien comprendre, dans la Torah, quand on dit mercredi, ça signifie le, la journée du mercredi jusqu'à la combien de la nuit, pas le mercredi soir, Le mercredi soir c'est déjà jeudi. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas attendre la soirée, de peur que le mariage va traîner, pour longtemps et du coup ils vont rentrer à la maison, ils vont être fascinés, ils vont dormir, ils vont pas faire ce qu'il fallait faire, et du coup, il va pas se lever à chaud le lendemain, il va plutôt se lever à chaud le vendredi matin, et puis alors là, jusqu'à qu'on arrive au lundi, ça va être beaucoup trop tard. Ça c'était pour la femme vierge. Pour la femme qui était euh, al qui a déjà été mariée, dans ce cas-là, elle, bien évidemment, il n'y a plus lieu de craindre que qu a déjà, va qu trouver quelque chose de, de, pas, de pas normal, parce que malheureusement, elle a déjà été mariée, donc on a, on a plus de preuves. Malgré tout, Ramim, on va savoir qu'elle se marie le jeudi. Pour quelle raison Parce que, en fait, Ramim, cette fois-ci, alors, quand on se marie, vous savez qu'on fait les Sheva Brachot, les sept jours de Brachot, euh, de 7 jours de Simcha, où le Khatan, il se réjouit avec sa jeune femme. Eh bien, pour la, une, une veuve qui se marie avec un veuf, eh bien, le mariage, le, les, les jours de Simcha, on fait les Sheva Brachot un jour, et il doit rester trois jours avec sa femme uniquement, et après, il peut sortir travailler, vous imaginez bien. Ils refont leur vie à 60 ans, chacun, ils se remarient ensemble, il n'y a, a plus le, tout le côté féerique du mariage, malheureusement. Et du coup, du coup ils n'ont plus les 7 jours de syncra entre eux. Maintenant, Khamim, enfin, on craint que si on va lui permettre de se marier le lundi ou le mardi, le lendemain matin, il va se lever, il va dire, bon, allez, bonne journée, je pars au travail, j'ai des affaires, je dois régler des clients. C'est pas comme dans le jeune marié que c'est tout beau tout tout, tout, beau, tout nouveau et qui va être au petit soin de sa petite femme. Donc, mais, moi, ce soir, on dit tu sais quoi Fais-moi plaisir, tu te maries le jeudi, comme ça t'as le lendemain, vendredi, c'est le jour d'abord où tu dois rester à la maison, parce que le lendemain c'est normal, après ça, tu rentres dans Shabbat, comme ça tu, es un peu plus, tu restes un peu plus avec ta femme, donc de manière, parce qu'il passait trois jours avec sa femme, c'est-à-dire le jour du mariage, plus le lendemain, plus le lendemain, parmi on saurait qu'il se marie le jeudi. Ok On a à peu près dit l'essentiel de tout ce qu'il y a dans le, dans le bar sur cette mission, on va aller plus, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la tout c'est là.